Nous en sommes donc à la période des questions orales. Le chef de l'opposition loyale, Sa Majesté. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre de la Santé. J'ai posé des questions entourant un élément de la garantie aux gens dont j'étais très heureux, c'est-à-dire l'investissement d'1,9 milliard de dollars au cours de 10 ans. Le gouvernement utilise ces notes d'allocution et nous indique que leurs mesures ont été suffisantes. Donc je vais leur poser la question encore une fois. Le gouvernement égalera-t-il cet investissement d'1,9 milliard de dollars de plus pour nous permettre de nous attaquer à ce problème au sein du réseau de la santé Le ministre de la Santé et des soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président. Je suis tout à fait heureux de résumer encore une fois la situation je donne aux députés, aux chefs de l'opposition, l'occasion de, de corriger sa plateforme électorale. Lorsqu'il part d'un investissement historique sans précédent en santé mentale, il a qualifié de l'investissement le plus important en santé mentale dans l'histoire de ce pays. Il a tout à fait tort. Il doit comprendre que cet investissement de 9 milliards de dollars entraînerait une réduction importante du financement qui a été mis en place par ce gouvernement. Et il se moque de moi. Mais d'ici l'élection, c'est excellent de pouvoir dire aux Santérins que nous avons investi 10 milliards de dollars de plus au cours de la dernière décennie. Et il ne propose qu'1,9 milliard de dollars. Question complémentaire. Encore une fois au ministre de la Santé. Je comprends que c'est le bureau de la première ministre qui lui a donné ces notes d'allocution, mais il a tort. Nous lançons le défi suivant au gouvernement d'égaler notre engagement, qui constitue 1,9 milliard de dollars de plus pour nous permettre de combler cet écart. En 1979, nous avons dépensé 11 milliards de dollars de notre budget dans le domaine de la santé mentale. Et malgré la rhétorique du Parti d'en face, ce gouvernement ne dépense que 6 du budget. C'est pour ça que je lance le défi suivant au gouvernement d'égaler notre investissement 1,9 milliard de dollars supplémentaires. Le gouvernement égalera-t-il cet investissement? Le ministre de la Santé. Monsieur le Président, leur engagement est inadéquat. Je sais que le chef de l'opposition se moque de moi, mais je suis tout à fait heureux de parler des chiffres en utilisant la même méthodologie que ce parti d'en face. L'année suivante, ce gouvernement propose 151 millions de dollars de plus, mais au cours de la première année de la dernière décennie, nous avons ajouté, ajouté 600 millions de dollars. La deuxième année, ce parti propose 191 millions de dollars. Nous avons ajouté 650 millions de dollars. Si vous étudiez les premières quatre années de leurs investissements proposés en santé mentale, ce parti propose moins de milliard de dollars au cours des quatre premières années. Nous avons contribué plus de 3 milliards de dollars au cours de la même période. Arrêtez la pendule rassez vous s'il vous plaît. Merci. Complémentaire final au ministre de la Santé. Ce sont les chiffres libéraux. Le gouvernement applaudit et nous indique que tout va bien. Hier, nous avons appris, et ces informations viennent d'un article du Globe, la majorité des personnes qui se sont fait traiter après une tentative de suicide ne voient pas une psychologue dans les six mois qui euh, suivent cette tentative. J'entends Je, parler des parents qui ont fait une tentative de suicide et qui sont obligés d'ensuite attendre six mois. Donc les enfants s'enlèvent la vie, mais le réseau de la santé les abandonne. Et le gouvernement nous indique que tout va bien, mais tout ne va pas bien. Le ministre de la Santé égalera-t-il notre engagement d'un neuf milliard de dollars en nouveau financement? Dans le domaine de la santé mentale, cet investissement devrait s'ajouter aux investissements qu'ils ont déjà faits, qui n'ont pas été fructueux. Le ministre de la Santé, les mauvais calculs de ce parti s'appliquent non seulement à la santé mentale, le, ce parti s'est engagé à ajouter 15 000 lits hospitaliers, mais ils n'ont alloué que 77 millions de dollars. Nous, avons, nous nous sommes engagés à créer 5 000 lits de plus qui va nous coûter 380 millions de dollars. Ce, ce parti propose ajouter trois fois plus de lits, mais leur budget n'est que 20 du nôtre. Nous contribuons 60 000 dollars par lit par année, mais ce parti n'a l'intention que de contribuer 5 000 dollars par lit. Donc, ce parti doit augmenter son engagement pour créer ces 15 000 lits hospitaliers. Leur engagement devrait être plutôt environ 1 milliard de dollars. C'est un montant qui manque dans leur plateforme électorale. Arrêtez la pendule. Comme peut-être vous l'avez remarqué, je vous ai donné l'occasion de faire preuve de décorum mais nous en sommes donc aux avertissements. Merci. Nouvelle question, le chef de l'opposition. Monsieur le Président, cette question s'adresse au ministre des Finances. Le gouvernement esquive des questions portant sur les nouvelles centrales au gaz ou les scandales à cet effet. 80 millions de dollars n'ont pas été récupérés. Cet argent appartient aux contribuables. Le ministre sait que les producteurs d'électricité ont facturé 260 millions de dollars en trop. Et le ministre sait que 80 millions de dollars n'ont pas été récupérés. Ma question s'adresse au ministre des Finances. S'engagera-t-il à récupérer cet argent au nom des contribuables de l'Ontario? Le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Nous prenons très au sérieux la surveillance du secteur énergétique et toute activité criminelle sera réglée. Nous faisons confiance à la CEO et à nos exploitants d'exploiter un réseau équitable pour les contribuables de la province. Nous avons des règles en place qui permettent à l'exploitant de passer à l'action. Nos exploitants ont la capacité d'effectuer de, des vérifications des demandes faites par des producteurs d'électricité et, si nécessaire, l'exploitant peut infliger des amendes et recoup, peut récupérer des montants qui ont été demandés de manière appropriée. Par le passé, Gorway en a été un exemple. Une amende de 10 millions de dollars a été infligée et plus de 100 millions de dollars ont été récupérés. Monsieur le Président, au ministre, nous savons que l'une de ces sociétés qui, qui a contourné le système, c'était OPG, qui l'a fait lors de moment où les factures d'électricité grimpaient en flèche. Les aînés se sont fait débrancher et les familles avaient peur d'ouvrir leurs factures d'électricité. Quelle a été la, la réponse du gouvernement? Il a ignoré plusieurs avertissements. Et ensuite, il a récompensé l'ancien PDG de OPG en lui donnant une prime d'un demi-million de dollars. Une prime d'un demi-million de dollars et les sociétés étaient en train de contourner le réseau énergétique. Ma question, qui a approuvé cette prime de, 50, de 500 millions de dollars lorsque les contribuables se sont fait voler? Le ministre OPG... C'est l'un des producteurs d'électricité à faible coût de l'Ontario qui prend très au sérieux sa responsabilité. OPG travaille tous les jours pour être en conformité vis-à-vis -vis les règles gérant le réseau électrique. Quant au programme de, de, de coût de production en temps réel, cette société avait l'impression qu'il respectait les politiques. OPG nous a indiqué... Elle n'a pas, pas fait exprès. Selon la vérification, il y avait des problèmes quant à la définition de coûts admissibles. OPG a donc remboursé certains montants à la suite des discussions entourant les coûts admissibles. OPG a remboursé cet argent à la Syrie en 2015. Et c'était donc la fin du dossier complémentaire final au ministre. Il nous a dit que certaines des coûts inadmissibles ont été, été remboursés, mais cette réponse ne suffit pas. Les députés libéraux n'ont pas passé à l'action et ils ont permis à ces sociétés de réclamer des dépenses tout à fait inappropriées. Par exemple, les... Euh, les équipements de plongée. Et donc le gouvernement lui dit que tout va bien. Moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi quatre ministres de l'énergie et deux premiers ministres ont permis cette situation. Le député d'Essex, vous êtes averti. Il terminé. Quatre ministres de l'énergie, deux premiers ministres libéraux ont ignoré cette situation. Le ministre des Finances peut-il expliquer pourquoi est-ce que cette situation s'est produite? Le ministre de l'énergie, merci. Tout le monde est d'accord que les efforts visant à contourner les règles sont inadmissibles. C'est pour ça que l'exploitant du réseau a mené enquête quant à ses jours dans le marché. Et en cas de demande inappropriée, l'argent a été remboursé. 180, 168 millions de dollars, des 260 millions de dollars ont été récupérés. Le montant qui reste fait l'objet de discussions en ce moment. Parlons de GoAway. Il s'est avéré que GoAway contournait le système et donc on lui a infligé une amende de 10 millions de dollars et 100 millions de dollars ont été remboursés. Nous sommes tous d'accord que ces efforts visant à cont contourner les règles sont inadmissibles. C'est pour ça que nous avons effectué des changements visant à, à, à interdire ce genre de situation à l'avenir. J'espère que vous ne me mettez pas à l'épreuve. Nouvelle question, la chef du troisième parti cette question s'adresse à la vice-première ministre. La première ministre de cette province croit-elle que les factures d'électricité devraient euh, avoir des publicités euh, partisanes du parti libéral Merci. Le ministre de l'énergie. C'est important à ce que les contribuables comprennent les détails de leurs factures d'électricité. C'est pour ça que Hydro One a mis en place un projet pilote en matière de nouvelle conception des factures. Donc les clients de Hydro One seront mieux en mesure de comprendre les éléments compliqués des factures. C'est important de savoir qu'il y a eu une réduction de 25%, que c'est comme la liquidation, la, la redevance et liquidation de la dette qui n'existe plus sur les factures résidentielles. Mais D'après nous, c'était une bonne idée de ne plus inclure cet élément sur la facture. Nous avons des lignes directrices claires pour clients résidentiels, pour tous les abonnés à l'échelle de la province. Nous continuerons de travailler avec Hydro One et avec toutes les sociétés de distribution locales pour créer un projet, une facture facile à comprendre. Les Ontariens ont droit de savoir pourquoi leur facture d'électricité inclut des de la publicité des campagnes désespérées des libéraux. Je vais envoyer un document à la vice-première ministre qui dit que cela n'existe pas, si je pourrais avoir un page. Ce que cela fait, ça force les compagnies d'électricité à inclure des messages dans les factures. Et c'est signé par le ministre de l'Énergie et la vice-première ministre qui est aussi la présidente de la campagne Libéral. Est-ce que je peux elle peut clarifier exactement quel chapeau elle portait quand elle a signé cela? Réponse ministre. Merci. Cette, cette vice-première ministre et ce gouvernement qui porte le chapeau, qui protège les consommateurs. Et c'est ce parti-là qui a voté contre la réduction de 25 pour toutes euh, les familles de la province. Comment ils peuvent regarder dans le miroir et euh, dire qu'ils défendent les consommateurs quand ils n'ont rien fait? Ce qu'ils font, c'est de, de racheter les, les par des actions d'Idle One, ce qui va arrêter l'investissement dans les écoles. Les gens du Nord, de l'Ontario rural, des gens à faible revenu, les Premières Nations auront de l'aide avec ce plan. Mais ils n'ont pas un plan, ils peuvent montrer du doigt. Mais c'est ce parti qui a protégé les consommateurs pas leur parti. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Question complémentaire, Fina. Le ministre de l'Énergie et la présidente de la campagne d'élection libérale ont signé personnellement l'ordonnance pour que les compagnies d'électricité aient des messages partisans dans les factures d'électricité euh, en Ontario. Qui paye pour cela? La population ontarienne ou le Parti libéral? Le ministre de l'Énergie, c'est une réponse facile. C'est la population ontarienne, contrairement à l'opposition. C'est la population de l'Ontario, c'est qui on protège. Je vérifie ma liste deux fois. Je pense que quelqu'un a été averti. Encore une fois, c'est la population de l'Ontario qui reçoit la 25% de ce gouvernement, qui les aide à avoir du soulagement parce qu'on a investi 70 milliards de dollars pour rebâtir... les pour assurer qu'il y ait un mélange d'électricité qui soit abordable et propre, et on devrait tous être fiers de cela. Quand on veut défendre la, les intérêts de la population, c'est ce gouvernement, on bâtit notre province et on va s'assurer que les factures d'électricité soient aussi abordables que possible. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Ma question s'adresse encore une fois à la vice-première ministre. Le ministre de l'Énergie et la vice-première ministre, présidente des de campagnes de réélection des libéraux, ont signé un, un, ordre, un ordre du gouvernement forçant les compagnies à avoir des encarts de juillet 2017 jusqu'à juillet 2018, un mois après l'élection, c'est-à-dire des dépliants libéraux seront envoyés dans toutes les maisons euh, jusqu'au jour d'élection et après. C'est quoi ces dépliants? C'est de la publicité désespérée des campagnes. Je ne pense pas que ça soit une bonne chose. Les deux néo-démocrates ne pensent pas. Est-ce que la vice-première ministre pense que c'est une bonne chose? La vice-première ministre, le ministre de l'Énergie. Merci, Monsieur le Président. Et je pense que les néo-démocrates n'ont pas pensé que de donner une réduction de l'électricité de 25 Ils ont été contre cela. Ils ont pensé que d'aider les gens à faible revenu avec un programme de soutien pour un programme d'aide relative aux frais d'électricité, c'était une bonne chose parce qu'ils ont voté contre cela. Ils ont voté aussi contre euh, d'enlever euh, les frais de livraison. Ils votent contre des choses à plusieurs reprises, des gens, choses qui aident les gens, des choses qui aident les gens qui vivent dans les zones rurales et du Nord pour devoir de 40 à 50 de réduction. C'est important pour ces consommateurs qui vivent dans ces parties-là d'assurer qui puissent voir une réduction dans leurs factures. Certains n'ont pas le choix entre le gaz naturel et l'électricité. Et on travaille avec le ministre de l'Infrastructure pour faire un changement, pour que ces gens-là puissent avoir du gaz naturel. Question complémentaire. Ce qui n'est pas bien, c'est utiliser l'argent public pour à des fins partisans. Ce n'est pas une bonne chose. Vous savez... Il n'y a pas une seule personne en Ontario qui aura une facture moins élevée parce qu'ils ont reçu de la publicité libérale. Aucune entreprise, aucune famille. Et il y a un zéro de biens publics quant à cette campagne publicitaire. En fait, les distributeurs d'électricité locaux sont contre l'ajouter. Jean Ryan Negron Lake Hydro a dit de mettre des messages politiques dans la facture, c'est la mauvaise chose et je suis d'accord, c'est la mauvaise chose. Vous voyez, c'est des plis euh, politiques. La seule personne qui bénéficie, c'est le Parti libéral. Est-ce que c'est le Parti libéral qui paye? Réponse du est ministre. Vous. On a un groupe de travail de des SDR, les sociétés de distribution locales, qui sont tous représentés et ils travaillent avec nous. Ça fait partie du plan de l'énergie à long terme pour concevoir les choses. Ils comprennent ce qu'il faut faire. Comment est-ce qu'on peut rendre clair à la, à, à la population comment le système d'électricité fonctionne, aussi bien que les factures d'électricité. On travaille avec les sociétés de distribution locale et on s'assure euh, de travailler avec tous les intervenants, les gens à faible revenu, Premières Nations, d'avoir une réduction de 25 qu'ils peuvent voir dans leurs factures déjà depuis six mois. Et c'est grâce à nous, à ce gouvernement, contrairement à l'opposition qui a voté contre cela à plusieurs reprises. Question complémentaire finale. Monsieur le Président, il y a un groupe de travail des SDL pour savoir comment ils vont forcer le, le, la publicité partisane dans les factures d'électricité. Les Ontariens et Ontariennes ne devraient pas payer pour ces dépliants désespérés des libéraux euh, qu'ils soient inscrits dans leurs facture d'électricité. C'est déjà assez que les gens doivent ouvrir les factures et voir les coûts de décennies de, de privatisation euh, conservatrice et libérale. Et ils ne devraient pas avoir des, de la publicité politique euh, des libéraux. Est-ce que les gens, le Parti libéral va faire ce qui s'impose et arrêter cette pratique tout de suite Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Le ministre. Monsieur le Président, quand les gens ouvrent leurs factures dans cette province, ils voient une réduction de 25 grâce à ce gouvernement. Interruption du Président. La députée de Mountain Mountain est prévenue. Quand les gens à faible revenu ouvrent leur factures, vont voir plus de réductions avec, suite au, au programme ontarien d'aide relative aux frais d'électricité qui ont été améliorés. Quand les Premières Nations font de même, ils vont voir aussi des réductions grâce à notre gouvernement. On a écouté le besoin des gens et on a posé des gestes. On veut s'assurer que Adwan ait des changements en ce qui a très haut frais de distribution et ils vont voir euh, on va augmenter euh, dans ce programme de protection des tarifs d'électricité dans les régions rurales éloignées. On va protéger, on a écouté la population ontarienne et on a suivi ce qu'ils voulaient. Merci. Une nouvelle question, le député de prince Edward Hastings. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. La vérificatrice a indiqué la semaine dernière que neuf compagnies ont arnaqué les clients de l'électricité de 265 millions. Nous savons que sont Go -way, Resolute Force Power et Ontario Power Generation. Nous savons que deux de ces compagnies sont encore, font partie du groupe d'experts qui écrivent les règles. Pourquoi est-ce que la première ministre protège ces compagnies qui ont arnaqué les consommateurs d'électricité et ne va pas arrêter de, de, de, de, qu'ils écrivent les nouvelles règles vu qu'ils n'ont pas suivi les vieilles? Le ministre de l'énergie, encore une fois, je veux parler de la surveillance du marché qui est en place par notre euh, par la, la le la société d'expression du réseau d'électricité. Il ne faut pas avoir des problèmes et on veut changer le système. On a le renouveau du marché. Ce qu'on a, on veut rebâtir la fondation de notre système d'électricité pour avoir plus de flexibilité, mais aussi assurer que les abus du système arrêtent et qu'ils ne continuent pas. Donc, on a un groupe de travail en place. Pour assurer qu'on puisse trouver des moyens, pour assurer comment ce système fonctionne de façon appropriée. Et c'est important de dire que les deux coprésidents ont démissionné d'ici le 31 décembre. Ils viennent des compagnies qui ont été mentionnées. Question complémentaire c'est vraiment une mauvaise réponse. Le, la société indépendante est fatiguée de cou, euh, couvrir. Le gouvernement peut changer les règles et de divulguer le nombre d'autres compagnies. Donc, on revient au plus grand succès des libéraux à la période des questions. Qui protège-t-il et qui est-ce qu'il cache? Il faut assurer à la population ontarienne qu'on va avoir les noms de ces compagnies anonymes à la fin de la journée aujourd'hui. Merci Monsieur le Président. La CRE continue à avoir des discussions avec ces compagnies pour avoir les euh, 32 millions de dollars de coûts qui n'étaient pas admissibles ils ont dit euh, ils ont parlé avec ces deux compagnies ils ont résolu en 2015 par ce processus-là au OPG pensait qu'ils euh, de, faisaient des demandes à des coûts de programmes pour lesquels ils n'étaient pas admissibles. Après, des... pour parler, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas admissibles. Ils ont agi rapidement pour ne pas payer les coûts. Et ils l'ont fait en 2015. Il n'y a pas eu de fonds. C'était une erreur et on a reconnu. Et on a réparé cette erreur. Les coûts, coûts ont été recouverts. Et ça a été fait en temps et lieu. Merci. Une Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. On a entendu après des semaines d'engorgements des, dans les hôpitaux de l'Ontario et les souffrances. Le centre South Lake Ridge... Le centre de santé régionale à Newmarket est à 125 de la capacité. Les patients sont dans des couloirs, des auditoriums, des salles et même des gymnases parce qu'il n'y a pas assez de lits. C'est une crise de l'engorgement. Mais... La première ministre a donné juste des lits temporaires à South Lake. Pourquoi est-ce qu'on fait tellement de peu pour des patients qui sont traités dans des couloirs, les auditoires et les gymnases dans toute la province? La vice-première ministre, le ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Monsieur le Président, vous vous souvenez qu'il y a quelques semaines, ce gouvernement a fait l'annonce qu'on crée 1200 nouveaux lits de soins actifs et il n'y avait que c'était des soins transitionnels. Et je suis très fier d'annoncer que nous avons ouvert des la réactivation du centre qui était à l'ancien hôpital de Lake Ridge. Et je veux féliciter les gens qui ont créé une transition sans faille. Et je veux reconnaître le PDG de South Lake parce qu'ils ont transporté 30 de leurs patients à ce centre de ré réactiver au site Finch. Et c'est un de cinq hôpitaux où on a 125 lits additionnels qui sont ouverts. Et ça réduit de 6 à 8 le nombre de gens dans des lits inclus à South Lake. Donc c'est très important pour cet hôpital. Merci. Question complémentaire, 100... Southlake à 100 patients de plus pour lesquels ils ont du financement. Mais la première ministre a ajouté seulement quatre lits et des lits temporaires. Ça veut dire qu'il y a encore des patients dans les couloirs qui sont là sans des salles de bain, qui doivent partager les salles de bain publiques communes. Les gens n'ont pas de vie privée, et l'hôpital ne peut pas utiliser des mesures de contrôle appropriées. Les gens souffrent de la crise d'engagement des urgences dans la grande région de Toronto et partout dans la province. Pourquoi ce gouvernement ne fait pas plus pour arrêter cette crise qui a été créée pour, par eux et par les conservateurs? Réponse. On a ouvert dans au moins six hôpitaux de la province. C'est les hôpitaux dans le site Humber, McKenzie Health, South Lake, l'hôpital général Northwork et le site Humber. Et donc, on aide et on va dans ce centre de euh, réadaptation et de réactivation transitionnelle. Au début 2018, Mark and Stoneville va ajouter 24 et McKenzie va envoyer euh, d'autres 90. Ça va résulter dans une réduction de 17 dans la charge de patients. Hillcrest aura un centre de réintervention par le réseau de soins universitaires où on va avoir 75 autres lits pour des soins de réadaptation. C'est un programme incroyable. C'est beaucoup de progrès. Félicitations à tout le monde. Merci. Nouvelle question, le député de Trinity Spanine. Bonjour. Merci. Je demande au ministre du Logement et de réduction de la pauvreté nous savons que même si l'économie ontarienne est forte, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes et la pauvreté, c'est un problème faut, contre lequel il faut lutter afin que tout un chacun puisse avoir un plein essor et contribuer à un Ontario prospère. On, on va travailler par ce, pour cet objectif pas cette stratégie locale de, de, de, sur six ans. On veut, on veut réduire la pauvreté et même l'arrêter, et en particulier dans ma circonscription de Trinity Spadin, ça fonctionne. Le ministre était là pour une autre annonce sur le fonds de réduction locale de la pauvreté. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage? Le ministre du Logement est ministre responsable de la stratégie de réduction de la pauvreté. Merci et je veux remercier le député de Trinity Spalding de sa question. En Ontario, on a une économie très forte en ce moment, mais malheureusement, la pauvreté reste une réalité pour trop d'Ontariens et Ontariennes. De ce côté de la Chambre, on veut créer l'équité pour tous les Ontariens. Et plus tôt cet automne, j'ai annoncé l'engagement à la stratégie ontarienne de réduction de la pauvreté avec 16 millions de dollars pour 40 projets dans beaucoup de collectivités en Ontario. Et hier, j'étais à Thunder Bay pour annoncer le volet pour les autochtones de cette initiative, créer un partenariat avec les Premières Nations et des communautés autochtones. Et on va aider ces collectivités euh, avoir des mesures pour qui répondent à leurs besoins euh, en ce qui a trait à la sécurité de, de l'alimentation, etc., aussi bien que des, des soutiens aux revenus. Question complémentaire, je veux remercier le ministre de la question. J'ai pu annoncer euh, de plusieurs projets euh, dans ma circonscription qui étaient financés. financement au fonds d'accès au capital qui va utiliser pour donner de la formation à des nouveaux arrivants, des minorités, des femmes, des jeunes et d'autres sur l'entrepreneuriat et aussi pour bâtir leurs aptitudes, ce qui va aider tellement de gens pour qu'ils puissent s'épanouir en Ontario. En plus, avec le fonds de réduction de la pauvreté locale, ça va les aider. Est-ce que le ministre peut nous dire davantage sur les efforts pour soulager euh, la pauvreté dans, euh, chez les Autochtones? Merci. Réponse du ministre. La, le ministre des relations avec les Autochtones et de la réconciliation. Le ministre. Notre, merci. Notre gouvernement sait que la pauvreté est très différente, est dépendant de la partie de la province qu'on a. Et les besoins des premières nations dans le nord de la province sont très différents de ceux qui sont dans le sud. C'est pourquoi on investit 5 millions de dollars pour 14 projets de logement menés par les premières nations, qui ont annoncés par le ministre du logement hier. Il y aura 95 millions de dollars pour le développement économique et aussi pour les instituts autochtones. On crée de l'équité pour les collectivités autochtones. Notre gouvernement sait que la réconciliation demande des gestes, en plus des paroles, et c'est pourquoi nous travaillons avec les collectivités autochtones pour assurer un meilleur avenir pour les peuples autochtones Ontario. Merci. Merci. Bonjour, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre des Finances. Le Bureau de la responsabilité financière nous dit que l'Ontario travaille avec trois livres comptables, ce qui est tout à fait ridicule. Nous avons besoin d'un livre comptable et un ensemble de chiffres. Il y a une façon de faire, c'est-à-dire que le gouvernement doit suivre les lois, adopter un règlement et dévoiler son rapport préélectoral. Selon la vérificatrice générale, il est dans l'intérêt de la population d'avoir un rapport préélectoral afin d'examiner dès que possible avec suffisamment de temps pour faire notre travail, ce qui nous donnera un seul chiffre. Un livre comptable, Monsieur le Président, est-ce que le gouvernement nous dira quand est-ce qu'il va nous présenter les règlements et quand est-ce qu'il va présenter à la vérificatrice générale le rapport préélectoral. Au ministre des Finances, merci Monsieur le Président. La raison pour laquelle il y a un rapport préélectoral, c'est que ce gouvernement l'a demandé et car ce gouvernement d'en face a caché des déficits dans leur budget. Nous équilibrons les livres. Merci au Bureau de responsabilité financière sur leur travail. On, on, on reconnaît que notre économie est en croissance. Nous avons équilibré le budget. Les comptes publics, ce qui compte le plus, illustre que nous avons respecté nos objectifs lorsqu'il est question de nos résultats. Je reconnais le travail qui a été fait par le Bureau de la responsabilité financière. Je reconnais que le député d'en face ne peut pas garder ses propres promesses. Selon son analyse, ils ne pourront pas accomplir un budget équilibré. Question complémentaire au ministre. Les familles doivent pouvoir faire confiance à ce qu'affirme le gouvernement à propos des finances. La population mérite un aperçu réaliste. Est vrai, Mais la vérificatrice générale a refusé d'approuver les livres de l'Ontario sous ce gouvernement libéral. La vérificatrice a une autre occasion et c'est de passer en revue un rapport financier préélectoral. D'abord, le gouvernement doit adopter un règlement confirmant qu'il va dévoiler un rapport préélectoral d'ici un échéancier. Nous voulons un livre comptable. Ainsi, nous allons pouvoir véritablement évaluer les dégâts de de, du gouvernement vers l'Ontario. Je vais répéter la, répéter la question. Quand est-ce que le gouvernement va nous donner les règlements? Et quand est-ce que ce gouvernement va présenter à la vérificatrice générale le rapport préélectoral? Au ministre, Monsieur le Président, nous nous servons des principes comptables euh, qu'on qu a eus pendant les 16 dernières années. Selon un panel d'experts, les principes comptables sont bons. C'est aux comptables de trouver les résultats. Kevin Page, l'individu qui a évalué la garantie des, du peuple, a dit ce qui suit. L'évaluation du caractère raisonnable du plan. Dans la, du Parti conservateur, Et nous vous mettons en garde que les dispositions sur le caractère raisonnable du plan fiscal comprennent le fait de se fier à des tierces parties. Nous ne pouvons pas nous prononcer sur ces attentes. Nous avons hâte d'avoir plus de détails de la plateforme des conservateurs. Leurs chiffres se basent sur les nôtres. Eux ont un déficit. Intervention du Président. Nouvelle question. Député de Hamilton Mountain. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la vice-première ministre. Zara Anoucha, Arad et Michelle Sparling sont ici aujourd'hui. Ce sont des militante très courageuse pour les services en santé mentale des enfants, Zara et Amanda, avaient besoin de soutien en santé mentale, mais tout comme 12 000 enfants en Ontario, elles se sont fait dire qu'elles devaient attendre pour obtenir les soins dont elles avaient désespérément besoin ou leurs parents devaient payer de leur poche. Il n'est pas juste que tout enfant doive attendre des mois et des mois pour obtenir du soutien en santé mentale. Est-ce que la vice-première ministre va s'engager à éliminer le temps d'attente pour les services en santé mentale des enfants pour que chaque enfant puisse obtenir les soins dont il a besoin immédiatement. Au ministre des Enfants et de la Jeunesse, notre gouvernement travaille pour créer un système de santé mentale en Ontario destiné aux jeunes afin d'éliminer les temps d'attente et d'offrir des services. Comme gouvernement, nous avons augmenté nos dépenses chaque année. Depuis que nous sommes au gouvernement, nous avons, nous avons investi plus de 10 milliards de dollars de plus dans le système depuis 2008. Monsieur le Président, nous allons continuer cette tendance. Notre parti le ministre de la Santé se sont engagés à plusieurs fois. Que nous allons offrir 1,9 milliard de dollars au cours de dix derniers, aux dix prochaines années. Nous travaillons avec les experts dans toute la province, dans tous les systèmes, afin de s'assurer d'avoir les bons investissements à la bonne place et de diminuer les temps d'attente. Au ministère, dans notre ministère et dans le secteur, la réalité est telle, c'est que la, la situation que vivent les enfants est très différente qu'auparavant. La situation est complexe. Monsieur le Président, les centres de santé mentale en communauté ont reçu seulement deux petites augmentations depuis les 25 dernières années. Voici ce que cela signifie pour les familles. Des mères telles que Michel devaient conduire très longtemps afin d'obtenir des traitements essentiels chaque année. 50 000 enfants et jeunes se retrouvent en crise dans nos hôpitaux surpeuplés, car ces enfants n'ont nulle part autre où aller, nulle part ailleurs où aller. Comme on l'a prière, hier, la majorité des personnes traitées dans les salles d'urgence, après une tentative de suicide, n'obtiennent pas de suivi avec des psychiatres. Quand est-ce que ce gouvernement va agir véritablement afin d'améliorer les soins de santé mentale et éliminer les temps d'attente pour les enfants dans toute l'Ontario? Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Merci. Au ministre. Merci, Monsieur le Président. En 2011-2012, notre gouvernement s'est engagé à un nouveau processus avancé sur la santé mentale. C'est pour la stratégie qui a été appuyée par un investissement de 100 millions de dollars pour les services de santé mentale aux enfants dans la province de l'Ontario. Cet engagement est destiné à trouver une façon de financer la santé mentale chez les enfants afin de diminuer les temps d'attente. Nous savons que c'est un défi qui, qui change constamment. Voici les investissements que nous avons accomplis depuis les dernières années en santé mentale chez les enfants. En partenariat avec mon ministère et le ministère de la Santé, nous avons créé neuf unités pour les jeunes de 9 à 25 ans. Nous dépensons 3 millions de dollars pour les, la santé mentale chez les travailleurs autochtones, 2,7 millions pour les hôpitaux psychiatriques, 16 millions de dollars pour les espaces dans les logements. 40 millions de dollars pour les services spécialis spécialisés à Saint-Joseph et la liste s'éternise. Merci. Nouvelle question, député de Etobicoke Nord. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse au ministre de la Santé et des Soins de longue durée, l'honorable Eric Hoskins. Une des croyances, c'est que... Tout le monde dans la province de l'Ontario mérite des soins de qualité avec dignité et compassion, ce qui comprend ces individus qui ont des problèmes de toxicomanie. Nous avons été très clairs là-dessus. Nous traitons la situation comme étant une crise. La crise des opioïdes a enlever la vie de trop de personnes. Pour faire face à la situation, notre gouvernement a créé une stratégie exhaustive au pays. Nous avons effectué des investissements afin de solidifier notre stratégie et aider ceux qui sauvent des vies la semaine dernière le coroner en chef a dit que les décès liés aux opioïdes continuent à augmenter. Je demande au ministre de la Santé et des Soins de longue durée de nous parler des étapes importantes pour faire face à cette crise. Au ministre de la Santé des Soins de longue durée. Merci, Monsieur le Président, comme ministre de la Santé et comme médecin en santé publique et comme père et mari. Il n'y a pas un jour où je ne réfléchis pas à la réalité déchirante de cette crise et malheureusement, les chiffres des décès augmentent. La semaine dernière, suite à un changement de politique, j'ai écrit une lettre au ministre de la Santé de, du fédéral déclarant une urgence et je demande officiellement d'élargir de, notre façon de... de financer la situation. On nous a donné une exemption immédiatement et maintenant nous pouvons renforcer les efforts de réduction des problèmes et de protéger les travailleurs courageux des premières lignes. Nous avons augmenté l'accès au traitement de toxicomanie dans toute la province, y compris dans 30 centres qui qui pourront avoir accès à des cliniques de médecine. Ce sont des mesures que nous offrons. Question complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre de la Santé et aux Soins de longue durée pour sa réponse. Comme médecin et parlementaire, je suis très heureux de faire partie d'un gouvernement qui agit afin de mettre fin à la crise des opioïdes. Tous les partenaires en soins de santé doivent équilibrer la question entre le contrôle de la douleur et la dépendance les bons médicaments d'ordonnance versus les médicaments illégaux dans la rue, nos investissements pour... Les traitements sont des piliers de notre stratégie contre les opioïdes. Nous savons qu'on a besoin de plus de soutien pour ceux qui travaillent sur la première ligne. Que fait notre gouvernement pour aider les premiers répondants dans cette lutte? Et je pose la question. travail les mesures que notre gouvernement fait. Merci, Monsieur le Président au ministre de la, de la Sécurité communautaire. Merci au député d'etobicoke Nord pour sa question. La semaine dernière, les sourdeuses d'opioïdes nous renforce le besoin d'avoir euh, des mesures afin d'adresser ce problème. Les gens qui souffrent de toxicomanie ont de, plus de contact avec les répondants de première ligne. Il est essentiel de s'assurer que les agents de police et les pompiers aient les outils nécessaires afin euh, de réagir à une personne en crise. Lorsqu'une personne fait une surdose, des minutes font la différence entre la vie et la mort. C'est la raison pour laquelle le gouvernement offre l'analoxone gratuitement à tous les services policiers et des pompiers dans toute la province. Monsieur le Président, nos pompiers et nos premiers répondants sont des partenaires indispensables lorsqu'il est question de lutter contre cette crise d'opioïdes. Nous allons continuer à travailler ensemble afin d'avoir la sécurité dans nos communautés. Merci. Nouvelle question. Député de wetby ma question s'adresse au ministre de l'Éducation spécialisée et du développement des compétences. Les étudiants des collèges communautaires ont perdu cinq semaines de temps court à cause de la grève que le gouvernement a pu résoudre plus tôt, mais a choisi de ne, pas, de, de ne pas le faire. De nombreux étudiants ont pris la décision difficile de laisser tomber les cours au collège. Est-ce que le ministre de, de l'Éducation va confirmer aujourd'hui qu'environ 25 000 étudiants ont laissé tomber les cours à cause de l'inaction du gouvernement face à la grève? Merci au ministre de l'Éducation spécialisée et du développement des compétences. Merci, Monsieur le Président. Nous allons confirmer les chiffres bientôt. Nous sommes en train de recueillir des données des collèges afin de comprendre la situation. Intervention du Président. Peu importe où vous êtes assis, je peux vous entendre. Député de Leeds-Renville, un avertissement. Monsieur le Président, nous croyons qu'il était important de donner un choix aux étudiants compte tenu de la grève, soit de rester et terminer leur trimestre. La majorité des étudiants ont choisi de terminer leur cours, mais pour ceux intervention du président, vous voulez jouer, c'est moi qui gagne. Député de Niagara Sud, work un avertissement. Il était juste de donner le choix aux étudiants, c'est-à-dire de prendre la bonne décision et si les étudiants choisissaient de se retirer deux semaines après la grève, leur frais scolaire serait remboursé entièrement. Question complémentaire à la ministre de l'Éducation spécialisée. Les collèges communautaires ont tout fait afin d'encourager les étudiants de rester en classe. Mais le gouvernement libéral, pendant cinq semaines, cinq semaines pendant la grève, n'a rien fait. Pendant cinq semaines, la première ministre a laissé cette grève s'éterniser. Et maintenant, ce gouvernement retarde la divulgation des données des étudiants qui ont laissé tomber les cours. Les Ontariens ont le droit de connaître les conséquences du manque de leadership de cette première ministre à propos de cette grève. Est-ce que la ministre va arrêter de faire du politique et de dire qu'environ 25 000 étudiants ont laissé tomber les cours à cause de l'inaction du gouvernement libéral? Répondez, Monsieur le Président, je me suis engagé. à dévoiler ces chiffres. Dès que ces chiffres seront disponibles, réitère cet engagement. Je peux vous dire que la grande majorité des étudiants sont restés. Il y aura beaucoup d'étudiants qui, qui auront eu un remboursement et qui vont s'inscrire au mois de janvier ou en septembre, dépendant du programme. Mais c'est le député d'en face dit euh, qu'on laisse tomber la convention collective et qu'on impose un retour euh, au travail, il doit comprendre clairement que selon la loi, nous n'avons pas le droit euh, de le faire. Nous devons laisser euh, le processus de convention collective faire son travail. Nous en avons parlé, et nous leur avons donné des choix. Nouvelle question, député de Temiskaming Cochrane. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Vendredi ma matin, le 8 décembre, il y a une collision tragique sur l'autoroute 11. Il y a eu deux véhicules qui ont euh, une collision et nous pensons aux familles des décédés. Mais ce qui est encore plus tragique, c'est que le le 24 novembre l'année dernière, à la même intersection, une autre personne dans un véhicule a perdu sa vie. Et ce qui est encore plus tragique, c'est que le 12 décembre 2012, encore une fois, au même endroit, une autre personne a perdu la vie. Et chaque fois... L'autoroute est fermée, les gens du nord de l'Ontario n'ont aucun autre choix, il n'y a pas de détour, les gens ont peur de conduire sur la transcanadienne. Quand est-ce que le ministre va faire quelque chose et s'assurer qu'il y ait des maintiens sur les autoroutes au ministre, du Transport. au ministre du Transport. Merci beaucoup, M. le Président. Merci au député de Temiskaming-Cochrane. J'ai eu l'occasion d'en parler depuis les derniers jours. Je lui ai déjà expliqué. Et que je vais demander au ministère et que j'ai déjà posé la question au ministère d'aller examiner cette intersection à l'autoroute 11. Je sais qu'il y a eu des problèmes depuis les dernières années. Je suis bien heureux de vous parler des mises à jour. Je veux vous dire que depuis les dernières années, spécifiquement au programme de maintien hivernal, nous avons continué à investir dans les ressources pour les autoroutes du nord et dans le sud également. Nous avons plus d'équipements sur les autoroutes, y compris dans le nord de l'Ontario, comparé aux trois dernières années. Nous travaillons constamment avec les communautés et avec les partenaires entrepreneurs afin d'avoir les bonnes ressources déployées et je vais vous, j'aurai des mises à jour plus tard. Question complémentaire? Merci, Monsieur le Président. Depuis que j'en ai parlé au ministre, j'ai eu le temps de faire de la recherche. Et selon les statistiques offertes par le gouvernement sur le rapport annuel de la sécurité routière de l'Ontario, les occupants d'un véhicule de, ont quatre fois plus de risques de mourir dans une collision qu'ailleurs dans l'Ontario. C'est parce que ces personnes doivent conduire sur ces autoroutes et c'est la raison pour laquelle le gouvernement doit faire quelque chose, doit aller consulter les villes et la population. Et ces routes deviennent un piège à, à mort. Nous devons agir, il faut faire la bonne chose. Nous n'avons pas de métro, nous n'avons pas de train, nous n'avons pas d'autre genre de train. Nous avons seulement une route qui doit être sécuritaire et elle doit l'être maintenant. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Au bon ministre, merci beaucoup. Merci au député de Témiscaming Cochrane pour sa deuxième question. Je respecte sa défense et sa passion. Il est clair qu'il est très passionné dans sa façon dont il a posé la question. Je vais l'affirmer. Notre gouvernement, gouvernement continue à investir dans le programme de maintien des routes en hiver, y compris dans le nord de l'Ontario. Malgré ce que le député du, du, de Kitchener a dit, la vérificatrice générale a reconnu que nous avons amélioré le programme à Kitchener dans le nord de la province. Cela dit, je comprends que le travail n'est pas terminé. La question du député porte sur la construction et l'investissement de l'infrastructure et le programme hivernal. Je vais ajouter également je crois que tous les députés le savent, depuis les dernières années, depuis les dernières années surtout, l'argent que nous investissons comme gouvernement dans le programme du Nord est vraiment sans précédent. Nous savons que nous devons en faire davantage et dans les années à venir, grâce au budget présenté par le ministre des Finances, il est clair que nous allons continuer à investir. Merci. La question s'adresse au ministre des Services à l'Enfance et à la Jeunesse. Monsieur le ministre, jeudi le dernier, votre ministère a annoncé les détails d'amélioration au programme d'autisme de l'Ontario. Je sais que le gouvernement a fait beaucoup afin d'améliorer les programmes en matière d'autisme. Je sais que dans ma circonscription, j'ai parlé avec beaucoup de familles et j'ai transmis leurs inquiétudes à votre ministère. Mes cométants ont exprimé le besoin d'avoir un choix et une cohérence dans le programme. Beaucoup de familles ont aussi exprimé le besoin d'avoir des options de financement direct. Je sais qu'il y a beaucoup de travail en cours afin d'offrir aux familles le choix clair qu'ils ont demandé, c'est-à-dire entre les services directs et le financement direct, pouvez-vous partager avec la Chambre les détails de la nouvelle option de, de financement direct au ministre de, des services à l'enfance et à la jeunesse? J'aimerais remercier la députée de Davenport pour sa question. Elle est très active pour les familles et les enfants ici de, dans la province de l'Ontario et, Monsieur le Président, j'ai eu la possibilité de voyager à l'échelle de la province, de rencontrer les parents, de leur parler du programme en matière d'autisme et j'aimerais prendre un moment pour les remercier de leurs commentaires. La députée a raison. Nous avons entendu un message très clair de la part des familles. Et en réponse aux commentaires, le gouvernement dépose une nouvelle initiative de paiement direct. Donc, à partir du 15 janvier, nous allons permettre l'achat de services de 39 à 55 Nous allons avoir de nouveaux travailleurs aussi. Nous allons aussi avoir une liste afin que les familles puissent choisir le fournisseur de services le plus approprié à leurs besoins. Complémentaire, je remercie le ministre d'avoir écouté les familles. J'espère que chaque député de cette Chambre appuie la demande de choix de la part des parents. Il ne fait aucun doute que la transformation du système est une entreprise très importante et que ça peut créer beaucoup de confusion pour les familles. J'ai aussi eu des nouvelles des parents de ma circonscription qui disent que lorsqu'il s'agit d'avoir accès aux services, le, le réseau est difficile à naviguer. Dans le nouveau programme, comment est-ce que votre ministère vous s'assurera assure, plutôt que les parents obtiennent les ressources disponibles à leur famille et qu'ils soient en mesure de, de naviguer le système plus facilement? Le ministre, merci. Il y a plusieurs changements qui seront apportés au programme. Je veux que toutes les familles soient en mesure d'avoir une une transition faite en douceur. Le nouveau programme est un point d'accès singulier, unique, et qui fera en sorte qu'il qu sera plus facile pour les familles d'avoir accès à leurs euh, services. Je, je vais aussi tenir deux rencontres, entre autres le 17 janvier et le 15 janvier, et on pourra répondre. On pourra nous poser des questions auxquelles on répondra immédiatement. La, les renseignements sont sur notre site Web, et j'espère que tous les députés de cette Chambre sont, sont fiers de ce programme et en font la promotion au sein de leurs commettants. député de dawson de nouvelle question. À la vice-première ministre. Selon Intégration communautaire Ontario, il y aura une diminution de 25 dans les services aux familles de personnes handicapées. Cet organisme dit, je cite, les représentants du ministère ont dit à nos membres de ne pas s'attendre à une augmentation du financement de base, ce qui signifie que les gens qui perdront le plus sont des gens qui ont des troubles intellectuels, les familles, les organismes communautaires ainsi que leurs travailleurs de soutien. J'ai parlé à beaucoup de familles de ces services, ils sont essentiels. Et aucune de ces familles ne m'a confirmé qu'ils seront en mesure d'absorber une telle augmentation de 25 Sans aucune aide de la part du gouvernement, est-ce que le gouvernement s'attend à, à, à ce que les familles financent 25 elles-mêmes elles au ministre des Services sociaux et communautaires? Merci. Notre ministère s'engage à s'assurer que les services de première ligne soient disponibles pour les personnes qui souffrent de troubles de... De... intellectuels. Avec le projet de loi 148, il y aura des effets sur les organismes. Nous avons entendu des commentaires de, cette... de ces organismes. Nous étudions les statistiques qui nous ont été fournies et nous voulons nous assurer qu'il n'y aura pas une diminution de services pour ces adultes qui souffrent d'une déficience intellectuelle. Complémentaire, je suis heureuse que vous soyez au courant, mais la réalité, c'est que les représentants du ministère ont dit à l'intégration communautaire de, et je cite, « ne pas s'attendre à une augmentation du budget de base ». On se fie à ces services chez les familles, et les changements de la part du gouvernement limiteront les soins qui seront prodigués à ces personnes, les soins, je répète, qu'ils qu méritent. Ça aura des conséquences importantes pour les personnes qui sont vulnérables et on a identifié que les coûts de ces changements sont de 2,4 millions de dollars. Comment est-ce que le gouvernement s'attend à ce que les organismes d'intégration communautaire puissent financer cet, oh, dit, cet, cet écart de 25 Au ministre du Travail. Merci. Je remercie la députée de sa question. Avant le dépôt du projet de loi 148, intervention du président. Si le député croit qu'il peut s'asseoir dans un siège différent et ne pas être euh, se faire prendre, ce n'est pas le, le, le cas. Le député de, de Prince-Louis vous est averti. Le ministre, avant le dépôt du projet de loi 148, nous avons consulté la communauté des affaires, le service caritatif et les fournisseurs de services. Et même après, après le débat, intervention du président. These carry over. Vous avez les avertissements sont transmis pour, euh, au cours de l'après-midi aussi. Le ministre, ce qui était clair, c'est que les gens qui s'occupent des personnes les plus vulnérables de notre société parfois ont besoin d'une augmentation de salaire, parfois ont besoin de meilleures normes de travail. Voici les gens qui s'occupent de nos plus vulnérables. C'est pourquoi nous avons augmenté le salaire minimum à 14 dollars et qu'il sera augmenté à 15 dollars en 2019. Les conservateurs ne veulent pas s'occuper de la population la plus vulnérable. Ils devraient avoir honte. Avant de continuer, j'aimerais que les gens sachent qu'il n'y a jamais qu'il y a toujours une possibilité pour moi de vous avertir, même quand on est à la fin des périodes de questions. Rappel au règlement, ministre de l'Énergie. J'aimerais corriger mon compte-rendu à une question du député de Prince-Édouard Hastings en ce qui a trait aux 32 millions de dollars utilisés. Ce sont des coûts disputés entre la CIR et les entreprises. Et ce sont les règles de la CIR qui prennent... Qui sont suivis. Nous avons une troisième lecture sur le projet de loi 174, loi édictant la loi de 2017 sur le cannabis, la loi de 2017 sur la société de ontarienne de vente du cannabis, et la loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumer, abrogeant de lois et modifiant le code de la route en ce qui a trait à l'alcool, les la drogues et d'autres questions. Sonnerie de cinq minutes. Convoquez les députés. Que les députés reprennent leur siège, s'il vous plaît. Le 11 décembre 2017, M. a proposé la troisième lecture du projet de loi 174, loi édictant la loi de 2017 sur le cannabis, la loi de 2017 sur la société ontarienne de vente du cannabis et la loi de 2017 favorisant un Ontario sans fumée, abrogeant deux lois et modifiant le code de la route en ce qui concerne l'alcool, les drogues et d'autres questions. Tous ceux qui est en pourvu et évoluant à la fois pour être reconnus par le greffier. M. Nacky, M. Mr. Bradley, M. Mr. Mr. Mr. Del Duca, M. Mr. Sandals, M. Souza, M. Wynne, M. Matthews, M. Hoskins, M. Scherelli, M. Duguay, M. McMeekin, M. Cole, M. Bartonetti, M. Delaney, M. Dillon, M. Ballard, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau, M. Hunter, M. Leal, M. Flint, M. Thibault, Mme Lalonde, Mme Lalonde, M. Coddy, Mme Mangas, Mangas, M. Crack. Mr. Craft, Ms. Domerley, Ms. Domer, Mrs. McGarry, Ms. McGarry, Mr. Mora, Mr. Mora, Ms. Jasset, Ms. Jasset, Mr. Zimmer, Mr. Zimmer, Ms. Naidu Harris, Ms. Naidu Harris, Ms. McMahon, Ms. McMahon, Mr. Milcham, Mr. Milcham, Ms. Wong, Ms. Wong, Mr. Fraser, Mr. Fraser, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Anderson, Mr. Baker, Mr. Baker, Mr. Dong, Mr. Dong, Ms. Hogarth, Ms Hogarth, Ms. Koala, Mr. Koala, Ms. Molly, Ms. Molly, Mrs. Martin, Mrs. Martins, Mr. Potts, Mr. Potts, Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Ms. Renil, Ms. Reneal, Madame de Rosier, Madame Mr. Natasha. Mr. Natasha. Ms. Ms. Ms. Horvath. Ms. Horvath. Mr. Vantoff. Mr. Vanto. Madame Gelana. Madame Gelana. Ms. De Novo. Ms. De Nov. Mr. Tabitz. Mr. Tabvin. Ms. Taylor. Ms. Taylor. Ms. Armstrong. Ms. Armstrong. Ms. Fife. Ms. Fife. Ms. Forster. Ms. Forster. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mrs. Gretzky. Mrs. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Mr. Gates Ms. French. Ms. French. Billion, Mr. la Hillier, Mr. Arnold, Mr. Artemis, Mr. Harder, Mr. Hardiman, Mr. Macleod, Mr. Macleod, Mr. Wilson, Brown, Miller Thompson, Smith, Mr. Bailey, Romano, Harris, Nichols, Mr. Mr. Mr. Cho. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Il y a 63 pour 27 contre. Puisqu'il y a 63 pour et 27 contre, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que la loi est adoptée et intitulée telle qu'il est dans la motion. Nous avons une mode différée sur la troisième lecture du projet de loi 160. Je visant à modifier, abroger et à dicter diverses lois dans le souci de renforcer la qualité et responsabilité pour les patients. Sonnerie de cinq minutes. Convoquez les députés. 7, le 7 décembre 2017, M. a proposé la troisième lecture du projet de la 160 loi visant à modifier, abroger et à dicter diverses lois dans le souci de renforcer la qualité de la responsabilité pour les patients. Tous ceux qui sont pour veuillez vous lever à la fois pour être reconnus pour faire les greffiers. M. Hoskina, M. Bradley, M. Deluca, M. Sandals, M. Sousa, M. Wynn, M. Matthews, M. Shirelli, M. Duguay, M. McMeek, M. Cole, M. Bardinetti, M. Delaney, M. Dillon, M. Dillon, M. Ballard, M. Chan, M. Moridi, M. Coteau. Mr. Ms. Hunter. Ms. Hunter. Mr. Hunter. Mr. Leo. Mr. Leo. Mr. Flay. Mr. Flay. Mr. Tebo. Mr. Tebo. Madame Lalonde. Madame Lalonde. Mr. Cadre. Mr. Cadre. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Manga. Manga. Mr. Mr. Crack. Mr. Crack. Mr. Domel. Mr. Domel. Mr. McGarry. Mr. McGarry. Mr. Morrow. Mr. Morrow. Mr. Jasson. Mr. Ms. Jasson. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. McMahon. Mr. McMahon. Mr. Knighty -Harris. Harris. Mr. Knighty Harris. Mr. Milchus. Mr. Milchus. Miss Wong. Miss Wong. Mr. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dons. Mr. Dons. Mr. Hogard. Mr. Hogard. Mr. Koalas. Mr. Koalas. Mr. Mollie. Mr. Mollie. Mrs. Marks. Mrs. Marks. Mr. Pods. Mr. Pods. Mr. Mr. R Amanda Rosier. Tous ceux qui sont convenus <inaudible> de vous voir à la fois pour être nommés par le greffier. Mr. Mr. Mr. Wilson, Mr. Jones, Brown, Mr. Clark, Mr. Clark, Mr. Mr. Miller, Perry, Samuskoka, Mr. Miller, Perry, Mr. Mr. Smith, Mr. Bailey, Mr. Romano, Mr. Mr. Harris, Mr. Nichols, Mr. Marteau, Mr. Mr. Mr. Koch. Mr. Koch. Mr. Mr. Cho. Mr. Cho. Madame Jelena. Monsieur Bison. Monsieur uh, Bison. Mr. Bisson, Ms. Royba. Horvath, Ms. Horvath, Mr. Royba. Mr. Van Mr. Van Tork. Mr. Genova. Mr. Genova. Mr. Tavern. Mr. Tavern. Mr. Taylor. Mr. Taylor. Ms. Natasha. Ms. Natasha. Mr. Armstrong. Mr. Armstrong. Ms. Fife. Ms. Fife. Mr. Forrester. Mr. Forster. Mr. Hatfield. Mr. Hatfield. Mr. Gregski. Mr. Gretzky. Mr. Gates. Mr. Gates. Ms. French. Ms. French. Mr. McLaren. Mr. McLaren. Il y a 49 pour 42 contre. Puisqu'il y a 49 pour et 42 contre, la motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que le projet de loi est maintenant adopté, intitulé tel que dans la motion. Nous avons une mise aux voix différée sur la motion pour mettre fin au débat du projet de loi 139 sonnerie de 5 minutes. Vote identique. Vote identique. Il y a 49 pour, 42 contre. Puisqu'il y a 49 pour, 42 contre, la motion est adoptée. Morrill. Monsieur Moreau a proposé la troisième lecture du projet de loi 139, loi édictant la loi de 2017 sur le Tribunal d'appel de l'aménagement local et la loi de 2017 sur le Centre d'assistance pour les appels en matière d'aménagement local et modifiant la loi sur l'aménagement du territoire, la loi sur les offices de protection de la nature et diverses lois, plaît-il à la Chambre d'adopter la motion? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont pour veuillez dire oui. Tous ceux qui sont contre veuillez dire non. Selon moi, le oui l'emporte. convoquer les députés. Sonnerie de cinq minutes. la troisième lecture du projet de loi 139, loi édictant la loi de 2017 sur le tribunal d'appel de l'aménagement local et la loi de 2017 sur les centres d'assistante pour les appels. En matière d'aménagement local et modifiant la loi sur les aménagements du territoire, la loi sur les offices de protection de la nature et diverses autres lois, que tous ceux qui sont pour se lèvent à la fois pour être nommés par le greffier. Souza, Cole, Bardinetti, Delaney, Mr. Dillon. Mr. Dillon. Mr. Ballard. Mr. Ballard. Mr. Chan. Mr. Chan. Mr. Muridi. Mr. Muridi. Mr. Coto. Mr. Coto. Mr. Hunter. Mr. Hunter. Mr. Leo. Mr. Leo. Mr. Flynn. Mr. Flynn. Mr. Tebow. Thibault. Mr. Tebow. Madam Long. Madam Long. Mr. Codr. Mr. Codr. Mr. Dixon. Mr. Dixon. Mrs. Mangas. Mrs. Mangas. Manga. Mr. Crack, Mr. Crack, Mr. Darmolos. Mr. Darmolos. Mr. McGarry. Mr. McGarry. Mr. Jasson. Mr. Jasson. Mr. Zimmer. Mr. Zimmer. Mr. McMahon. Mr. McMahon. Mr. Naidu Harris. Mr. Naidu Harris. Mr. Milchick. Mr. Milchick. Ms. Wong. Ms. Wong. Mr. Fraser. Mr. Fraser. Mr. Anderson. Mr. Anderson. Mr. Baker. Mr. Baker. Mr. Dong. Mr. Dong. Mr. Hogarth. Mr. Hogarth. Mr. Koalla. Martin. Mrs. Martin. Mr. Potts. Mr. Potts. Mr. Mr. Rinaldi. Mr. Rinaldi. Ms. Verniel Ms. de Mr. Madame de Rosier. Mr. Hartman. Mr. Hartman. Mr. Arnott. Mr. Arnott. Mr. Wilson. Mr. Wilson. Mr. Jones. Mr. Jones. Mr. Brown. Mr. Brown. Mr. Clark. Mr. Clark. Mr. Fidelli. Mr. Fidelli. Mr. Yakubovsky. Mr. Yakubovsky. Mr. Mr. Miller Perry Samuskoka. Mr. Miller Perry Samuskoka. Mr. Mr. McNaughton. Mr. McNaughton. miss Thompson, Thompson. Mr. Thompson. Mr. Barrett. Mr. Barrett. Mr. Smith. Mr. Smith. Mr. Mr. Bailey. Mr. Bailey. Mr. Romano. Mr. Romano. Mr. Ostrah. Mr. Ostrah. Mr. Nichols. Mr. Nichols. Mrs. Martel. Mrs. Martel. Mr. McDonnell. Mr. McDonnell. Mr. Pedapies. Mr. Pedapies. Mr. Cole. Mr. Cole. Mr. Cho. Mr. Cho. Mr Hatfield Mr Hatfield You should be summoned You should be Ms Horvath Ms Horvath Mr Ventor Mr Ventor Ms Angelina Ms Angelina Mr De Novo Mr De Novo Mr Tabbs Mr Tabbs Ms Taylor Ms Taylor Mr Natash Mr Natash Mr Armstrong Mr Armstrong Ms Fife Ms Fife Ms Forrester. Ms Forrester. Mrs Gregski Mrs Gretzky. Mr Gates Mr Gates Ms French Ms French Tous ceux qui sont veuillez vous lever à la fois pour être nommés par le greffier Mr McLaren Mr McLaren Il y a 87 pour et une seule personne contre. Il y a 87 pour un contre. La motion est adoptée. Troisième lecture du projet de loi. Qu'il soit résolu que la loi est maintenant adoptée et intitulée telle que dans la motion. Il n'y a plus de vote différé. Nous sommes en pause jusqu'à 15 heures.